Voici Magali Julien, je suis interprète en langue des signes au sein de l'école des surdités et coordinateur de l'équipe des interprètes. Magali est professeur bilingue au sein des classes bilingues inclusives et coordinatrice pédagogique de la section fondamentale au sein de l'école Sainte-Marie Namur. Les 11 et 12 novembre, la FFSB organise un colloque au cours duquel plusieurs intervenants s'exprimeront sur le métier d'interprète en langue des signes sur l'interprétation générale et les pratiques Alors si vous vous demandez à quoi peut servir un interprète dans une école, est-ce que c'est pertinent Quelle est la différence entre un professeur bilingue qui va passer du français à la langue des signes et la profession d'interprète Eh bien écoutez, venez nous voir les 11 et 12 novembre et vous aurez toutes les réponses à vos questions.